Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le 11 décembre 2018, j'ai euh, téléphoné au bureau du juge en chef de la Cour supérieure, Jacques R. Fournier, à Montréal, euh, son bureau 16.62 du Palais du Sud de Montréal, pour l'informer que je ne serai pas présent à l'audition de vendredi qui s'en vient, vendredi le 14 décembre 2018. Premièrement, pour le motif que la fameuse juridiction 17 qui est utilisée dans le dossier 500-17-102-828-186 est une juridiction tirée du Code civil et du Code de procédure civile du Québec. Et vous savez que le Code civil du Québec n'a plus d'origine depuis 1980 dans la loi du Québec RLRQ 1980, chapitre 39. En 1991, ben, euh, il y a eu euh, le nouveau Code civil du Québec qui a été adopté suite euh, à cette décision euh, de l'Assemblée nationale en 1980, au chapitre 39. Donc, euh, c'est certain que euh, le Code civil n'est pas respecté. C'est pour ça que les juges ne respectent pas l'article 1 du Code civil, qui stipule que l'être humain possède la personnalité juridique. Donc l'être humain, jacques joseph pierre antoine Normandin, qui est une personne physique, mais sans personnalité juridique, possède le surnom, le nom usuel, la personnalité juridique, c'est-à-dire la personne physique sujet de droit, Jacques Normandin, qui a un numéro de son social, 231-249-525, et qui est inanimé. Vous savez qu'à cette instance-là, je me suis identifié comme étant jacques joseph pierre antoine de la famille Normandin. Euh, c'est certain que, normalement, à l'entête de ma procédure, c'est État national du Québec. C'est pas province de Québec. Alors que cette procédure-là désigne le Québec encore à l'instant même où je vous parle comme étant la province de Québec. Alors que ce n'est plus une province, le Québec, depuis l'an 2000, dans la Constitution du Québec de l'an 2000, chapitre E20.2 de l'an 2000. Donc, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Donc, euh, aujourd'hui, euh, j'ai fait part à la Cour supérieure euh, de mon intention, c'est-à-dire de ma décision de ne pas être présent euh, vendredi prochain au Palais de justice de Montréal pour continuer le débat de cette instance-là, puisqu'il manque des mises en cause. Et les mises en cause au dossier qui devrait être présent normalement, c'est Justin Trudeau, c'est euh, Maître Jean-Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, qui est un ancien bâtonnier du bord du Québec, euh, Madame Lise Thibault, anciennement lieutenant-gouverneur du Québec, ainsi que euh, Madame euh, Payette, Julie Payette, qui est gouverneur général du Canada, vous savez. Et surtout, surtout, Florent Gagné, qui est le président du Conseil d'administration de Revenu Québec, qui a enregistré toutes nos autorités publiques, l'Assemblée nationale, les tribunaux judiciaires, la Chambre des communes, les Sénats canadiens. Ça a tout été enregistré au Bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, en violation de l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867. Vous savez qu'on est rendu quand même aujourd'hui à l'an 2000. Et il n'y a pas eu... Euh, C'est toujours le statu quo comme si on était encore en 1968 et que tout a continué à fonctionner à l'insu et à, par absence de connaissances et d'enseignement à la population, de la population, par nos gouvernants. Donc, la population n'est pas au courant de ce qui se passe en matière démocratique et politique. C'est pour ça qu'on est sérieusement en danger ici et que la Cour supérieure ainsi que les tribunaux judiciaires du Québec se sont déconsidérés, eux-mêmes, alors que l'article 28-58 du Code civil du Québec interdit, même si le Code civil est illégitime, illégal, inconstitutionnel et anticonstitutionnel, il dit bien qu'on ne peut pas révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Aujourd'hui, je vous dis des vérités, mais ce n'est pas moi qui déconsidère l'administration de la justice parce que moi, je suis pour une correction du système qui est oligarchique ici, de la législature oligarchique en partenariat public-privé avec les entreprises qui gouvernent nos gouvernements et nous, nous sommes tout simplement les esclaves. On est là tout simplement pour aller voter. Puis après qu'on a élu un gouvernement, là, bien, écoutez, il ne reste plus rien pour nous autres. C'est terrible ce qui se passe. Donc, vous allez entendre exactement ce qui se passe dans le dossier et euh, c'est rendu public. Et là, à partir de là, je pense que on va pouvoir, vous allez pouvoir quand même vous faire une bonne idée de, de toute cette histoire qui tourne autour de ça. Donc, on va commencer. Je pense que je vais être Bonjour, c'est Jacques, Joseph et Antoine. Euh, on commence. On Euh... Hmm, hmm. Mmh. Euh, je pense que c'est okay, Jacques Bonjour, c'est Jacques-Joseph et encore dans mon Écoutez, c'est pour euh, l'instance euh, qui s'en vient, euh, de, qui va être pour le 14 décembre prochain à la salle 1661, du palais euh, de justice de Montréal concernant la poussière. Donc, c'est pas bon. On recommence ça. un problème technique. Qu'est-ce que je peux voir? Donc, on va on va recommencer ça ici. OK. Je pense que je vais être correct. C'est Jean-Claude Joseph et Antoine O'Mandé. Écoutez, c'est pour l'instance euh, qui s'en vient, euh, le, qui va être pour le 14 décembre prochain à la salle 1661 du Palais de Justice de Montréal concernant la poursuite judiciaire contre euh, pour l'Assemblée nationale au dossier euh, 500. c'est pour instance euh, qui s'en vient. On va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 C'est pour euh, dire au juge en chef euh, Jacques pierre Fournier que je ne pourrais pas euh, être présent là, à cette instance-là, ça c'est certain. Et euh, ce que je voudrais faire au oui, moins pour qu'il puisse euh, savoir ou comprendre euh, les motifs, euh, j'aimerais ça que vous puissiez, euh, vous avez un répondeur sur ce téléphone-là? Mais vous pouvez écrire par de mon Non, non, non, je Parce que M. Fournier ne pourra pas vraiment faire quoi que ce soit pour vous. Donc, je vais vous montrer pour quelle raison que ça ne me donne absolument rien d'écrire au juge Fournier. Euh, J'ai deux lettres ici de poste Canada. Voyez-vous... Il euh, y en a un ici, vous allez le voir. Donc, euh, il est à, à l'attention du juge Jacques Fournier. Il devait signer le document, l'étudier et répondre pour l'instance pour qu'on puisse commencer à débattre ce 14 décembre, qui est vendredi prochain. Il n'a jamais accepté le document. Sauf que vous pouvez voir actuellement que le document au complet a été euh, quand même reçu et euh, il a été reconnu par Poste Canada. C'est Postes Canada qui m'a répondu ici en me disant qu'ils l'ont vraiment reçu. Alors que quand je suis allé au palais de justice pour récupérer mes dossiers, mes documents, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais reçu les documents, mais Postes Canada a dit le contraire. Donc, comment voulez-vous que je croie à la bonne foi de l'administration de la justice de la Cour supérieure quand on distribue, quand on expédie puis qu'on paye pour avoir la signature de l'accusé réception des documents. Ils n'ont pas signé, ils ont pris connaissance des documents, j'en suis certain. Je leur ai demandé de me retourner ces documents-là, sans altération, comme si jamais ils auraient ouvert l'enveloppe. Comme quoi l'enveloppe, ben, quand parce que j'ai mon adresse dans le haut à gauche de l'enveloppe, et s'il n'y a pas de destinataire, s'ils ne trouvent pas le destinataire, on me retourne l'enveloppe. Mais là, ils ont trouvé le destinataire et on n'a pas retourné l'enveloppe. Et là, ben, euh, voyez-vous que la secrétaire du juge Fournier se trouve à me proposer encore d'expédier de du courrier ou de laisser les documents au greffe alors qu'il se moque de moi. Il se moque de moi, pourquoi? Parce que je ne suis pas un juge, parce que je ne suis pas un avocat. Parce que je n'ai pas fait la faculté de droit de l'Université d'Ottawa ou de l'Université de Montréal ou peu importe d'une université quelconque. Moi, je suis un citoyen comme vous, je suis un bricteur maçon, mais qui a étudié le droit. Je suis un autodidacte et à partir de là, bien, je sais de quoi je parle, sur quoi j'intéresse la population dans mes révélations et euh, ce que je dois faire pour lancer une correction dans ce système où l'administration... Euh, c'est quand même une pollution administrative. C'est pas une corruption, parce que corruption, au moins, euh, peut permettre une croissance éventuellement, alors qu'une pollution, ça laisse stérile tout ce qui se passe autour d'elle. Et l'administration, quand elle est polluée, euh, ces gens-là, je ne sais pas où ils trouvent euh, toute cette énergie pour nous tromper, mais c'est quand même pas normal. Et euh, quand j'ai vu ça, c'est certain que j'ai expédié le document... Au département, vous allez voir ici, voyez-vous, ça se trouve à être au, au département de l'inspection postale du Palais de justice de Montréal. Et eux aussi n'ont pas accusé réception. Ils ont reçu les documents, mais ils n'ont pas le droit de me dire qu'ils les ont reçus. Et quand je me suis présenté la dernière fois, parce que l'instance a été remise, à, au, je pense que c'était le 14 septembre quand je me suis présenté, et euh, encore là, ils n'ont pas voulu euh, débattre. L'instance a été reportée justement au 14 décembre actuel, là. vendredi qui s'en vient. Et là, ben, je leur dis tout simplement que je ne serai pas présent à cette instance-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais entendre ce qui se passe dans ce dossier-là. On continue. Non, je sais, je sais, non, non, je, sais je comprends. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que euh, si a... quand j'appelle à ce numéro-là, vous avez un répondeur, donc je vais vous laisser le message sur le répondeur. Je vais vous téléphoner immédiatement, et euh, je vais vous laisser quand même le message sur le répondeur. Vous comprenez? C'est pas plus compliqué Alors, que ça. Je vais laisser un message sur le répondeur. Voilà, voilà, madame. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Mais je comprends pas pourquoi vous, là, vous, vous venez de m'informer que... vous euh, C'est parce que ce qui arrive, c'est que le message peut juste expliquer pour quelle raison... Sinon, euh, je vais vous dire, franchement, c'est parce que je ne peux pas expédier les courriers recommandés. On ne les accepte pas au palais de justice de Montréal. Vous pouvez, euh, vous pouvez envoyer euh, des courriers? Euh, non, non, c'est impossible, madame. Je ne sais pas pourquoi ils n'acceptent pas. Madame, c'est impossible. Voyez-vous, elle, elle ne sait pas pourquoi ils n'acceptent pas les courriers. Et étant donné qu'ils ne l'ont pas signé, moi, je leur demande de me retourner le courrier. S'ils gardent le, tour, le courrier, malgré mes efforts pour essayer de me faire retourner les, les documents postaux que je leur ai expédiés comme destinataires, eux autres sont les destinataires, automatiquement, j'ai payé pour ça. S'ils les gardent alors qu'ils savent qu'ils doivent me les retourner, ça devient un vol. Ça devient un vol. Parce que j'ai payé pour qu'ils signent le document. Et quand j'étais avec toute une équipe, quand je me suis présenté au palais de justice, aux archives, pour qu'on me dise qu'ils n'ont jamais reçu les documents, qu'il n'y a jamais eu aucun document qui a été expédié au juge, alors que j'ai toutes les preuves ici, et c'est post Canada qui m'a fourni les preuves. Imaginez-vous, post Canada renverse toute la décision de l'administration de la justice, puis on parle de la Cour supérieure, là. On ne parle pas des tribunaux judiciaires du Québec, on ne parle pas de la Cour du Québec, on parle de la Cour supérieure du Québec et du juge Jacques R. Fournier, qui va, il va débattre. Puis moi, là, je suis d'accord de débattre avec euh, l'honorable euh, Mme Chantal Corriveau, qui était euh, présente à l'instance, mais ce n'est pas elle qui est bosse. Vous savez, en 1997, j'ai débattu contre l'abrogation de l'article 93 devant l'honorable Ginette Piché. Je dis bien devant l'honorable Ginette Piché. Et elle a été franche, elle me l'a dit elle a dit on est obligé d'abroger l'article 93 de la Constitution canadienne. Je n'ai pas eu le choix, c'est ça qu'elle m'a dit. Donc, l'impartialité et l'indépendance de, des tribunaux judiciaires, des juges des tribunaux judiciaires, ça n'existe pas. Malgré que Carl-Emmanuel Harrison a eu un reproche et euh, il est devant le barreau pour essayer de se défendre, comme quoi il a dit au juge que le juge était en situation de conflit d'intérêts et euh, qu'il n'était pas Impartial dans son comportement. Et ils l'ont simplement, ils l'ont sanctionné à cet effet-là. Donc, on continue. Je ne peux pas envoyer le courrier, je n'ai pas la preuve de ça depuis le mois de juin dernier. Donc, moi, la chose la plus simple, c'est que là, on va raccrocher et je vais téléphoner. C'est mieux de faire un écrit. Parce que là, je ne comprends pas pourquoi. Non, c'est pas ce que je vais vous dire. je, que je vais simplement vous lire pour quelle motif je ne peux pas me présenter, c'est tout. Et ça va être enregistré. Parce que vous avez un enregistrement. Donc, sur l'enregistreuse, ça va être écrit. Puis là, le juge en chef va pouvoir simplement l'écouter, ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais au moins, ça va être tout simplement pour justifier pourquoi je ne serai pas euh, présent le 14. Vous comprenez? C'est tout. C'est pas plus compliqué ça. Je vais vous appeler immédiatement, mais... Ça monsieur. Mais, euh, mais là, vous venez de m'informer de ça, donc j'ai bien reçu votre information. Euh, euh... c'est que là, il faut que je C'est pas suffisant. Oui. Sinon, je vais simplement laisser le message à quelqu'un d'autre. Je vais leur donner envie de l'enregistrer, parce que vous, vous ne voulez pas le faire. Donc, il y a quelqu'un au ministère de la Justice qui va recevoir le message, et lui, il va l'expliquer au juge en chef. Alors que là, je suis très présentement... Deux bonne fois. Vous avez vu un chef qui est censé être deux bonnes fois et accepter que vous laissez sur votre répondeur le message que j'ai vous laisser. C'est un tout petit message qui fait que Monsieur, je ne suis pas là. Monsieur, Monsieur Normandais? Monsieur jean antoine oui. Euh, mais quand vous laissez un message dans une boîte vocale, est-ce que euh, euh, euh, euh, vous croyez que c'est quelque chose de, de, de valable? Oui, oui, c'est valable, parce que moi, je l'enregistre aussi. Euh, nous, on a... Écoutez, c'est valable. La commission Charbonneau a fonctionné seulement avec des enregistrements. Et les gens n'étaient pas avisés euh, qu'ils étaient enregistrés, que leur, euh, leur appel téléphonique était enregistré. Autant les gens qui téléphonaient que lui, quand, quand cette personne-là appelait ou téléphonait à quelqu'un d'autre. Donc, les enregistrements, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aviser qui que ce soit. Et c'est quelque chose qui, normalement, dans notre système actuel, permet de démasquer les gens perfides, les gens qui nous trompent. On continue. Quand on ne peut pas enregistrer moi. Oui, oui, vous enregistrez, parce que je vous ai laissé un message la semaine dernière euh, sur mon répondeur, Je vous téléphone, il était environ 5 heures le, le, le matin. Mais le, le message disparaît ah, il peut peut-être mais faire ça. C'est disparaît, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui l'a entendu. Vous ne me direz pas que quelqu'un a un message téléphonique et que tous les messages téléphoniques, il a décidé d'aller chercher un programme d'enregistrement des messages pour les effacer. Il n'aurait pas pris ce programme-là. Donc, voyez-vous, elle ne sait pas quoi dire. Puis cette pauvre dame-là, là, euh, écoutez, je sympathise avec elle, euh, elle fait son possible mais euh, ce n'est pas elle qui est coupable euh, de ne pas vouloir prendre les documents ou quoi que ce soit. Donc, l'instance va continuer avec le mensonge, euh, comment je peux dire, systématisé, avec une perfidie systématisée pour continuer à nous maintenir dans un statu quo, pour ne pas que les vérités soient révélées ici au Québec et sur tout le Canada, pour tous les 37, 100 millions de population au Canada. Ils ne veulent pas que ça se sache. Ça fait trop d'années que les gens se font tromper. On est endetté à 174 de nos revenus. Pas des farces. La réserve de liquidité per capita ici au Canada, en billets de banque et en monnaie, est de 1 200 Alors que tout le monde court après nous autres pour avoir des impôts et tout ça... Puis vous savez une chose, c'est quelqu'un qui fait en bas de 39 000 devrait être exempté d'impôts. Carrément exempté d'impôts. Parce qu'on a besoin de ça pour faire rouler l'économie ici, pour dépenser sur notre terrain. Pas pour financer des multinationales qui vont s'installer ailleurs, comme ça a toujours existé. On est, on est, nous, des actifs pour le gouvernement. On est des choses. Nous ne sommes pas des humains, les juges le savent. Mais ils disent bien, un juge est au-dessus de toute la population, il est au-dessus de toute la nation. On est pour lui des rien. On est des contribuables qui travaillent sur des lois hors la loi. La loi d'impôt sur le revenu, article 1, stipule loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il n'y a pas de loi ici. Imaginez-vous. Ils veulent tout simplement traduire en anglais des lois qui ne sont pas des lois. C'est prouvé dans la loi Z03 du fédéral qui dit loi comprendre loi, loi euh, comprendre loi où euh, elle stipule que les lois militantes ici ne sont pas législatives. Donc l'Assemblée nationale n'est pas législative, c'est une corporation enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec sous le numéro d'entreprise euh, 88 13 81 8000. C'est bien écrit dans le registre que l'Assemblée nationale, qui est une seule chambre législative, a été créée, a été constituée, c'est bien écrit, constituée en 1867. Se faire tromper plus que ça, ça ne se peut pas. Qui sommes-nous pour accepter ça? C'est pour ça que je sais où je m'en vais euh, dans ce dossier-là. Et moi, je n'abandonne ni le peuple, ni le système, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Je suis là pour la correction. Je suis de bonne foi. Et les gens qui sont de mauvaise foi autour de moi devront se convertir à la bonne foi et travailler ensemble. On travaille ensemble. On continue. Et puis ça va être enregistré, donc euh, je vais vous le dire, c'est tout, c'est très simple C'est euh, aujourd'hui, le 11 décembre 2018, genre que j'ouvre le rapport à l'instance la numéro 500-17 tiré 102-828-186, la carte de la couche supérieure modèle de l'instance numéro 700-17 tiré 481 tirait 155 au sujet de l'application de l'article 133 de l'acte de la Mille du Nord-Britannique de 1867. Donc, ça, ça concerne l'instance euh, à laquelle je dois être présent le 14 décembre qui s'en vient, donc vendredi prochain, au dossier numéro 500-17 102-828 186. Je demande de reporter intérieurement l'instance en date en 2019 je suis contre le statu quo des institutions d'autorité de publique du Parlement à Québec et du Parlement à Terrois. Et, euh, considérant le non-respect et la dévouissance de nos gouvernements, tous se disputent aux articles 71 à 80, 90, 91, 91, 91, 1, 3, 18, 19, 20, 29, 92, 92, 1, 2, 3, 13 à 16, et 96, suivant et précédent de l'acte de la Méditerranée britannique de 1867, en rapport avec la signature de notre monarque britannique en 1982 et des gens chrétiens dans la partie supérieure de l'acte de rapatriement de la Constitution du Canada de 1867. Donc, j'ai constaté que j'étais embarrassant pour l'administration de la justice, qui s'est elle-même déconsidérée depuis nombre d'années. Mon intervention, le 21 juin dernier, a été mal accueillie par le juge en chef de la Cour supérieure du Québec, M. Jacques R. Fournier. Je vous laisse libre de m'expulser de cette instance pour assurer par vos intervenants des propos réussi de et sous-entendus pour le maintien du statut quo, et m'expédier de votre propre chef le remboursement du plan de la procédure d'intervention qui était en hauteur de 171 que j'ai produit au Bref le 21 juin dernier au Palais du Sud de Montréal. Ou sinon... Vous désarmez mon intervention en cette instance, en fait avec vous tous et toutes, nous engageons une démarche en 2019 de correction contre le statu quo depuis 1897, gérigène politique et judiciaire de locéan du Canada. Rien des informations que je vous ai expédiées, écoutez bien ça, que je vous ai expédié depuis mon intervention en juin dernier, le terrain qui compte, vous sans autorisation formelle. Parce qu'il y a des gens actuellement qui ont mis aussi. De la part Monsieur, monsieur Normandin, comme je vous ai dit, euh, pour faire un report, vous allez appeler au bureau du greffe pour euh, re remettre euh, votre. Euh, votre ah, Comment vous dites Comment vous dites ça Il faut appeler au bureau du greffe pour faire ah, un Ah non, le greffe veut faire tout le mariage que c'est là. Absolument, Donc je continue parce euh, que. J'étais vraiment chez madame. Non, je suis. Ça, je, je, suis pas, je suis à cet instant, pas madame. Pas oui, madame, je suis ici. Euh, je suis le parti maître. Non, parce, une parce que. Femme, que, femme, que femme, femme, femme. Je suis dans votre téléphone, excusez-moi, je dois raccrocher parce que j'ai le ligne qui sonne. Comment vous dites J'ai une autre ligne, je dois répondre. Là, je, je suis euh, au travail. Je ne vais pas vraiment vous écouter. En tout cas, vous êtes quand même. Je n'ai de... pas plus de que vous lire. Vous ne me permettez pas de tout lire. Oui. Euh, oui. euh, euh, oui. oui. Si je vous écoute, qu'est-ce que je peux faire pour vous Hein Ouais, mais là, moi, ce euh, que je fais là, c'est euh, que. Mais déjà, la note, c'est déjà enregistrée. Je le mets déjà dans l'enregistrement. Hein. Donc, vous faites ce que vous voulez. Le 14, même si vous décidez de dire que le statu quo, c'est correct, il y a des lois ici, il n'y a, a pas de lois ici. Ce sont des bulletins. Je vais moi te de voir accrocher. Je vous souhaite une belle journée. Madame, c'est pas correct. Si vous êtes là, vous avez fait de mauvaise fois. Vous êtes de mauvais espoir. Pourquoi vous ne voulez pas me c'est une autre ligne qui Oui, c'est pas grave. C'est important ce que je fais. C'est très important ah, ce que je fais. Je Ça concerne elle, le fait que, est que le êtes de lois ici, madame. Il faut débattre, je ne suis pas contre ça, il faut débattre de ça. Je ne suis pas contre l'instance, madame. D'accord. Vous comprenez? Je voulais tout simplement finir de vous dire ce qu'il y en est. Donc, je vous avertis respectueusement que c'est à mon tour de vous informer que je ne serai pas présent ce vendredi, 14 décembre 2018, en 16.61 du palais de justice de Montréal. Donc, euh, puis pour ma part, je procède dans la procédure qui m'a coûté 171$. Et euh, si vous voulez euh, vraiment m'expulser de l'instance, vous avez juste à m'expulser de 171 C'est pas moi qui m'expulse, c'est l'administration de justice qui m'expulse de cette intervention-là dans laquelle je suis actuellement. Et euh, vous avez juste à m'en rembourser, euh, étant donné que vous ne voulez pas l'avoir en votre présence dans intervenant dans ce dossier-là. Vous avez compris? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, madame? Non, bien d'accord, ça. Donc, c'est ça, la dame en question a recroché et euh, vous savez que là, c'est moi qui ai décidé de ne pas être présent. Alors que quand on s'est présenté le 14 septembre dernier, euh, le juge Fournier, euh, tout le monde se sont déplacés euh, pour euh, l'instance, et on est retourné chez nous, tout simplement. Notre temps, euh, c'est pas grave, ça dérange absolument rien, on est des riens pour l'administration de la justice. On est tout simplement des riens pourvu qu'on est capable de payer des taxes, des impôts et des amendes, vous comprenez, et coûter 97 000 d'emprisonnement pour un an d'emprisonnement, alors que le gouvernement va rechercher en taxes et en impôts, ou euh, en, en revenus de toutes sortes, les taxes et les impôts, et va rechercher euh, plus de 75 du 97 000 qu'on coûte pour euh, l'incarcération pour un an par détenu. Donc, voyez-vous qu'il y a des choses euh, qui ne sont vraiment pas euh, euh, dans l'intérêt de la population, il y a des choses que, est-ce que ces gens-là sont de bonne foi? Est-ce que vraiment ils veulent simplement corriger euh, ce qui est vraiment le désordre ici, l'oligarchie? L'oligarchie qui, en partenariat public-privé, se trouve à gouverner le Québec ici, dans l'intérêt de, de, de tous les étrangers, dans l'intérêt des marchés boursiers, dans l'intérêt des banques, mais pas dans l'intérêt de la population. Vous comprenez? C'est vraiment malheureux ce qui se passe là. D'autant plus que pour votre information, vous savez que chaque prêt que vous contractez dans une banque, c'est des prêts en, en monnaie NSF. Donc, il euh, n'y a pas personne dans une banque qui est capable de vous faire la preuve qu que la banque vous, vous accorde un prêt numéraire divisionnaire. Donc, vous, ils ne peuvent pas faire la preuve de décaissement numéraire. Ils ne le veulent pas. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé. Donc, quand vous avez un prêt, c'est de l'argent NSF. Mais quand vous travaillez, vous imaginez vous faire payer en monnaie alors que vous demandez tout simplement à votre employeur de, de déposer directement euh, votre salaire dans votre compte de banque, alors qu'il n'y a pas de billets de banque suffisant pour que les gens puissent euh, couvrir en billets de banque toutes leurs dépenses. Puis aujourd'hui, il ben, n'y a plus moyen d'arriver et de prendre des billets de banque. Que et euh, mettre cet argent-là en sécurité dans votre résidence. Vous êtes obligé de la confier à une banque et les banques sont les titulaires des comptes bancaires du constituant. Le constituant, c'est tout simplement un nom usuel avec un numéro d'assurance sociale. C'est un surnom. Dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, formule D, ils disent bien que euh, c'est un surnom. Donc, Jacques, Joseph, Antoine, Normandin, c'est ce, ce qui est écrit dans l'enregistrement de déclaration naissante vivante. Ils disent bien que ça, c'est un surnom, c'est un pseudonyme. Et pourtant, sur le certificat de naissance du directeur d'état civil, sur le talon en bas, il devrait identifier et indiquer que c'est un pseudonyme, donc il est inanimé, intemporel, comme Jacques Normandin, 231-249-525-RI, est inanimé et intemporel. Là-dessus, on se laisse, bonne journée, réfléchissez à ça, s'il y en a qui ont des meilleures idées pour pouvoir convaincre nos gouvernants qu'il faut lancer une correction dans la dignité et euh, dans l'honneur, dans le respect entre nous, vous comprenez, laisser tomber la perfidie, puis être capable justement euh, d'agir de bonne foi, au nom et pour servir tout le peuple au Canada des 37 100 000, 000 de population que nous sommes ici. Merci.